Que, ouais, là, je suis personnellement dégoûté. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rebondir, euh, rebondir et puis euh, aller voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte. Donc il y a un poste qui se libère à la communauté de communes. Et puis euh, le maire, il me dit, euh, est-ce que ça t'intéresse Je dis oui. Mmh. J'avais qu'une envie, c'était de partir de la mairie qui commençait vraiment... à. Dire, les fonctionnaires, l'état dans lequel sont traités certaines personnes, et ainsi de suite, c'est un dégoût. Les fonctionnaires dégoût. le connaissent. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais les fonctionnaires le connaissent bien. Euh, il, est, il est désagréable, il est, il est mal poli, il est tout le temps euh, sous, euh, sous alcool. Euh, dernièrement, on a eu une réunion euh, avec la communauté de communes euh, juste avant la fusion. Donc il y avait tout le personnel qui était là. Il est arrivé, il était complètement bourré, il a commencé à retourner euh, les chaises. Ils en sont témoins, les fonctionnaires. Mais malheureusement, comme je vous ai expliqué, on est dans, dans une période de crise. Les gens ont peur euh, de perdre leur emploi. Il a retourné les chaises plus précisément Il est arrivé complètement ivre. Il a retourné une chaise. Il a demandé à certaines personnes de peser la chaise. Euh, des, des, des choses qui sont... Euh, même un gamin ne ferait pas ça. Hein. Tu me pèses la chaise, elle fait combien ouais, Toi, ton tour, tu viens, tu me pèses cette chaise, elle fait combien enfin, C'est un exemple parmi tant d'autres. Racisme racisme à un moment donné, oui, bon, une fois que vous êtes bourré, vous ne savez plus ce que vous dites, mais euh, ça, il peut sortir un sale arabe comme, euh, comme un, un, un sale noir euh, à tout bout de champ. Sexisme Beaucoup. Il n'aimait pas les femmes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il n'aimait pas les filles. J'ai pas mal de collègues qui ont pleuré devant lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aimait il il pas, il pas les, les, les femmes. Il les... Enfin... Il les maltraitait, il les mettait plus bas que terre. Pour lui, elles euh, étaient beaucoup moins compétentes que les hommes. Les postes à responsabilité devaient être occupés par des hommes, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai atterri euh, ici à la communauté de communes. J'ai remplacé euh, une dame qui est retournée en mairie. Hmm. La communauté de communes Communauté de communes, on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de dire, c'est le proverbe qui est totalement adapté. Là, vous découvrez euh, d'autres élus hein, des dix communes. Et puis euh, au final, vous vous dites que c'est totalement identique, peut-être en puissance 10, étant donné qu'il y a plus d'argent. Lorsque je suis arrivé dans ce service, je me suis dit, tiens, bon, euh, tout le monde se plaint des poubelles, alors pourquoi pas euh, faire un effort et essayer de faire diminuer celle-ci. Euh, on a le SIDEM qui, qui, qui tire d'un côté, on a certains élus qui tirent de l'autre. Et puis euh, donc j'ai commencé à faire un travail euh, de terrain et je me suis rendu compte, tiens, que pas mal de personnes ne, ne payaient pas leurs redevances. Quand j'ai redevance des ordures ménagères, ça varie. Les ordures ménagères pour les particuliers et pour les professionnels ne sont pas les mêmes. Ce ne pas les mêmes tarifs. Puis voilà, donc j'ai commencé à faire un recensement sur les dix communes. Et là, j'ai été confronté à des, à des, à des barrières. On m'a dit « attention, attention, c'est ce que tu es en train de faire. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas embêter. » Donc je les ai quand même facturées. Puis à un moment donné, on m'a dit « attention, pourquoi tu factures C'est un ami du maire. » Alors ami du maire, pas ami du maire, moi en perso, je m'en fiche, je fais mon travail correctement, et puis, et puis voilà quoi. Donc j'ai euh, facturé certaines sociétés. Et euh, même pas même pas deux semaines plus tard, bah, vous avez euh, le maire qui débarque dans votre bureau et puis qui vous dit euh, tu, tu, à quoi tu joues tu, tu tu vas tout de suite me faire un dégrèvement. Je vais vous citer quelques exemples, tiens. Il voilà, y, y, y a par exemple une société de distribution de matériel, euh, rue des Généraux Altmeyer, hein, euh, pour laquelle euh, j'envoyais une redevance en bonnet du forme, 8252 euros. C'était la première fois qu'il recevait sa redevance, ce brave monsieur, hein, depuis euh, X années. Donc, euh, il a très certainement dû être choqué par le tarif, c'est le tarif qui est voté par les élus. C'est les tarifs qui sont votés ici même, euh, dans, les, dans les réunions euh, par délibération. Et puis, euh, 15 jours plus tard, vous avez le maire le maire, pardon, qui débarque dans mon bureau qui me dit, attention, bah, tu vas me dégrèver tout ça. Et sur quelle pièce justificative, monsieur le maire On ne peut pas dégrèver comme ça. Non, tu dégrèves. Et puis lui, et lui aussi, et ainsi de suite. Puis là, par exemple, on a fait un dégrèvement de 6 189 euros. Sur la facture de 8 252 Sur la facture de euh, 8 252. Hein. Vous avez été obligé de vous soumettre Obligé hum. Obligé, c'est envoyé au trésor public, euh, c'est surveillé apparemment par la Cour des comptes. À un moment donné, la Cour des comptes mais euh, comme explique à quoi ils servent. Ils sont euh, venus, elle est venue. Euh, ouais, j ai, j ai, apparemment, il y, y, y, y a une ou deux personnes qui sont passées ici pour nous demander comment on allait. Euh, bonjour, au revoir. Mm. j'invite la Cour des comptes à, à récupérer, tiens, ma tour, à récupérer euh, mes mots de passe, à récupérer euh, tout le travail que j'ai effectué. Et à voir un peu tout ce qui se passe là derrière tout ça. Mm. Pour qu'il y ait des grèvements, c'est qu'il qu y a une erreur ou c'est qu'il voilà, y a une pièce justificative qui prouve que telle et telle société avait un contrat privé à cet instant donné. Ben non, il n'y a, a aucune pièce justificative. C'est toujours les sociétés qui sont proches du maire. Alors vous allez les voir, euh, voilà, telle et telle société, je vais vous facturer 2063 euros, vous avez un conteneur de 750 litres. Ah non, euh, oh, moi je connais le maire, je l'appelle et puis euh, le maire il vous rappelle. Non, non, euh, là c'est un cas spécial, un cas spécifique. Hmm. D'autres euh, irrégularités à la ComCom -com Quand vous êtes à la ComCom, -com, en fait, euh, j'ai surtout, euh, dans ce bâtiment-là, à en fait, euh, vous n'avez pas tellement euh, de liens avec, euh, avec toutes les autres sociétés qui arrivent. Mais euh, vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a du matériel qui débarque. Hein, du matériel qui est commandé, euh, des, des, des, des tampons pour tel et tel club de foot ou... Des maillots qui sont payés ou des tout un tas de choses, des caméras qui ont été euh, livrées et posées euh, dans, les, dans, les, dans les maisons de certaines euh, personnes. Pardon. <rire> pour espionner ces personnes ou avec leurs caméras. Non, non, non. Là, par, par exemple, Des caméras, on parle de quoi de caméras Des caméras de surveillance qui sont euh, commandées pour être mises sur un site. Et au final, euh, une partie de ces caméras-là ben, sont récupérées et sont euh, posées, euh, par exemple, euh, chez, euh, dans des jardins dans des, la... jardins, dans des maisons pour la surveillance. Non, à un moment donné, Mais... euh, quand vous voyez euh, que l'argent est dilapidé, euh, qu'on utilise vos impôts euh, pour jouer, euh, pour s'amuser, pour manger, pour faire la fête, à un moment donné, ben, vous vous dites euh, « il va falloir à un moment donné que ça change, pour que ça change ». Bien sûr, euh, il faut que des groupes de personnes et, et ainsi de suite, des associations se créent. Et j'invite d'ailleurs euh, les gens à soutenir euh, la CPN qui le fait très bien. Euh, donc euh, bien évidemment, les gens, les, les classes dans l'opposition politique et ainsi de suite. Euh, mais euh, cette association-là, euh, elle montre euh, certaines choses que vous ne verrez jamais, que vous ne pouvez pas connaître si vous êtes euh, un simple citoyen. Euh, des délibérations sans voter, des, des, des, des choses choquantes. Donc voilà, il y a une multitude de pièces euh, que j'ai en ma possession, euh, des enregistrements vidéo et ainsi de suite. Et donc je, je, je ne serai pas défavorable à les, à les transmettre prochainement à, à un avocat ou à une association, une association pardon, comme la CPN qui, euh, qui engage actuellement euh, une procédure contre le maire.